Nous allons passer la, la parole à Aurélie Dupré, qui nous vient de l'Université de Lille. Et donc, on va aller sur euh, des retours d'expérience de différentes euh, équipes euh, qu'elle a pu accompagner qui, euh, dans l'approche la, par compétences. Donc, je lui laisse la parole. Merci beaucoup. Donc, je te fais signe, c'est ça, quand tu peux passer <coughs> Ok. Alors... <coughs> A la suite de l'intervention de, de Benoît, je vais essayer de vous présenter quelques exemples euh, de l'Université de Lille, d'équipes pédagogiques hein, qui sont rentrées dans l'approche par compétences. Ah, ça marche pas Ou je ne parle pas assez fort voilà, ça va mieux. Euh, donc quelques exemples euh, issus du travail de plusieurs équipes pédagogiques à l'Université de Lille euh, sur la mise en place de l'approche par compétences. Alors je vais vous présenter le cadre un petit peu général qui était en vigueur à l'Université de Lille, hein, donc c'est vraiment très contextualisé. C'est par rapport au cadre institutionnel et politique qui a été mis en euh, place dans notre établissement que ces équipes se sont engagées dans l'approche par compétences. Euh, et donc vraiment ces exemples, il ne faut pas les prendre comme euh, des modèles, hein, c'est vraiment euh, une manière dont les équipes se sont appropriées un cadre qui était celui de l'Université de Lille et comment elles ont avancé dans la démarche comme ça. Et on pourra questionner hein, à la fois les, les, les inconvénients euh, de ce cadre euh, parfois rigide qu'il a, qu a pu euh, qu'il a pu les problèmes qu'il a pu poser et puis euh, et puis ce qu'il a permis aussi parce que ça a permis quand même d'avancer sur un ensemble de de, dans l'évolution des formations. Alors pour me présenter rapidement, hein, donc Aurélie Dupré, je suis euh, directrice d'appui à la pédagogie et à l'innovation. Donc c'est une direction qui est chargée de l'accompagnement des enseignants, euh, à la fois dans leur développement professionnel en pédagogie, mais aussi dans l'évolution euh, des pratiques euh, de formation euh, pour essayer justement de faire évoluer l'expérience d'apprentissage des, des étudiants. Je suis responsable du DU de pédagogie universitaire à Lille, qui est un diplôme universitaire ouvert aux enseignants de l'université pour justement se former sur l'approche par compétences et, et se diplômer et certifier une montée en compétences euh, dans la pédagogie universitaire. Et puis pour le programme à venir, je suis coordinatrice pédagogique du volet euh, en, sur l'enseignement supérieur. Voilà. Alors, euh, du coup, bah, voilà, euh, à l'Université de Lille, à la précédente accréditation, on a vécu cette injonction à construire des blocs de connaissances et de compétences. Euh, et donc ce que disait Benoît hein, tout à l'heure, cette, cette contrainte institutionnelle, cette injonction institutionnelle très forte qui était construisez des blocs de connaissances et de compétences et organisez toutes vos formations euh, en blocs de connaissances et de compétences. Aujourd'hui, à l'Université de Lille, 80 000 étudiants, hein, donc une grosse université, euh, toutes les formations sont organisées en BCC. On va voir que euh, certaines l'ont fait différemment que d'autres. Euh, alors, il y a deux logiques hein, quand on est sur, sur une construction des BCC. C'est vraiment... En fait, ce qui est important, c'est de remettre le sens de la démarche. Et quand on est sur euh, un enjeu d'approche par compétence, le sens de la démarche, c'est passer d'une logique de, de fractionnement, hein, qui est plutôt un enseignement par objectif, par discipline, avec des, des cours euh, disciplinaires qui sont associés les uns à côté des autres, hein, sans forcément qu'il y ait de lien euh, entre ces différents cours. Des fois, quand on va voir des enseignants et qu'on leur dit ben, « Oui, alors, vous vous enseignez dans ce cours-là, mais, mais qu'est-ce qui se fait dans ce cours-là » Je ne sais pas. Euh, et donc, en fait, on se rendait compte qu'il y avait quand même très peu de communication entre... C'est un peu un pulse hein, où on a mis différents enseignements les uns à côté des autres, mais on ne sait pas toujours très bien ce qui se fait dans les autres cours que dans, que dans son propre cours. Et l'objectif d'une approche par compétences, c'est vraiment d'aller vers une logique d'intégration. Euh, alors, intégration des champs disciplinaires, hein, ce en on a parlé aussi euh, tout à l'heure. Faire du lien entre les disciplines et entre les champs disciplinaires, ça ne veut pas pour autant dire que les disciplines n'existent plus. Bien au contraire, il y a toujours les spécificités disciplinaires qui sont très fortes. Mais quand on est dans une logique d'intégration, on va essayer de les faire dialoguer un peu plus, de les faire se parler un peu plus, et donc d'être sur des, fois, des, des objets qui sont euh, interdisciplinaires. Alors, une fois qu'on a dit ça et qu'on a un peu le sens, hein, voilà, l'approche par compétence, le sens finalement de cette démarche-là, c'est d'essayer de passer de choses qui sont et d'apprentissage qui sont moins fractionnés euh, disciplinairement et une logique un peu plus intégrée entre les différents champs disciplinaires. Une fois qu'on a dit ça, comment on fait pour faire des blocs de connaissances et de compétences Et euh, voilà, alors, différentes... Euh, Différentes approches, en général on voit tous, on a, je vais démarrer par le bas hein, de la pyramide, euh, on, on a tous des cours et dans ces cours on a des objectifs, on a des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être qui sont travaillés et euh, souvent les enseignants quand on leur demande de construire des... Des, des référentiels de compétences. Hein. Ils partent de ces cours qu'ils ont là, des, des objectifs qui sont identifiés dans ces cours, et ils essaient de voir qu'est-ce qu'on peut regrouper, qu'est-ce qu'on peut mettre ensemble pour finalement faire des compétences et faire des blocs de compétences euh, et organiser une maquette de formation en blocs de compétences. Donc ils partent un petit peu de ces enseignements, et puis ils essaient de rassembler pour faire des blocs de compétences. Et Généralement, les équipes pédagogiques qui ont fait ça, elles arrivent à trois grands types de blocs. Il y a souvent un bloc disciplinaire, où on met un peu tout des, des, toutes les, les connaissances euh, disciplinaires de la formation. Il y a souvent un bloc un peu méthodologique où on va mettre euh, des savoir-faire ou euh, euh, voilà, des cours méthodaux. Et puis un bloc euh, avec le pré-pro euh, ou un petit peu le reste hein, où on va mettre euh, cours qu'on sait pas trop où mettre, qui ne sont pas vraiment disciplinaires, pas vraiment méthodaux. Et puis. Euh voilà, donc on a souvent trois grands types de blocs de compétences. Hein, des blocs de compétences disciplinaires, des blocs de compétences méthodaux puis des blocs de compétences pré-pro. Et finalement, une fois qu'on est là, euh, alors déjà, ça ne satisfait pas les enseignants hein, qui, qui trouvent que le disciplinaire n'a pas suffisamment de place dans la formation. Et puis, euh, ça ne satisfait pas non plus... Euh, ça donne pas vraiment de sens parce qu'on ne voit pas en regardant ça le sens de la formation. Et donc généralement, ça bloque à ce niveau-là. Donc vraiment... À l'université, enfin, dans, dans la démarche d'accompagnement des équipes pédagogiques qu'on a eue à l'université de Lille, on est vraiment parti du haut euh, du haut de la, de, la, de la pyramide et vraiment on est rentré par les valeurs et par un projet en équipe de formation. Et vraiment quand je démarrais un accompagnement pédagogique avec les équipes, je leur disais « On va mettre de côté vos maquettes actuelles, on ne va pas partir de vos maquettes actuelles pour construire le, le, les blocs de compétences et pour construire le programme de formation ». On va partir d'une page blanche pour le moment, on va le mettre de côté, on reprendra après, hein, ça ne veut pas dire qu'on va oublier tout ce qui est déjà fait et toute la maquette actuelle, mais on va se remettre d'accord tous ensemble, enfin autour de la table, en tout cas ceux qui sont là, c'est quoi le projet de formation, c'est quoi les valeurs qu'on veut euh, développer chez nos diplômés, et à partir de ces valeurs, on va euh, définir euh, les compétences. Voilà, on est encore sur cette balance On va définir les, les compétences, euh, quelles sont les compétences qu'on veut développer chez nos diplômés, et puis ensuite, on va définir nos unités d'enseignement et puis euh, nos objectifs de formation relativement à ces compétences. Donc vraiment, c'était inverser la logique, ne pas partir des maquettes euh, actuelles et des, des objectifs, on les reprendra après et on verra, mais vraiment partir d'un projet de formation collectif et euh, voilà, des valeurs qu'on souhaite transmettre à nos diplômés pour arriver à des logiques de, de compétences. Alors, un petit point un peu théorique quand même, qu'est-ce qu'une compétence et, et voilà, la définition qui est souvent placardée, hein, en haut des référentiels, en haut de, en haut de plein de choses, vous l'avez sûrement vu, c'est la définition un peu jargonneuse de, de, de tardif, peut-être, quand je monte ça à des enseignants ils me disent Ça, c'est du jargon ce sens de sciences de l'éducation, on comprend pas forcément ce qu'il y a derrière. Alors, juste pour bien, pour bien donner le sens de la notion de compétence, on a souvent tendance à opposer compétences, connaissances. Bon, je dis souvent aux en s'enseignant, je ne connais pas de compétences qui ne nécessite pas de maîtriser des connaissances. Donc, euh, dans toutes les compétences, il y a euh, forcément ces connaissances qui sont imbriquées. Alors, ce qui est important dans cette définition, c'est vraiment la notion de savoir agir complexe. Benoît l'a utilisé aussi pas mal dans sa, dans sa, dans sa présentation. Euh, c'est quoi un savoir agir complexe C'est vraiment... Euh, je vais prendre un exemple... Hein, euh, euh, un, un peu, euh, qui n'a rien à voir avec nos formations, mais voilà, quand on passe son permis de conduire, la compétence, c'est conduire une voiture. Et, et cette compétence, euh, on a besoin de savoir, on a besoin de maîtriser le code de la route, on a besoin de savoir-faire, on a besoin de faire un créneau, un démarrage en côte, on a besoin de savoir-être, on a besoin d'être responsable. Mais la compétence, ça va être la capacité à mobiliser ces savoirs, ces savoir-faire et ces savoir-être pour agir de la bonne façon dans les situations dans lesquelles on se trouve. Et donc c'est vraiment... Quand on a travaillé sur des référentiels de, de compétences et sur les blocs de, de, sur les BCC, on a essayé de mettre des savoirs agir à l'échelle du bloc de compétences. Je vais vous montrer des exemples. Alors, quelques exemples, du coup, dans un peu tous les champs disciplinaires de, de, de blocs de compétences et donc de compétences hein, qu'on a identifiés. Par exemple, en droit, réaliser une consultation juridique aidant à la prise de décision. Forcément, derrière cette compétence-là, donc il y avait des compétences très opérationnelles, mais on avait des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être. Structurer des opérations de maintenance sur matériel roulant, construire une stratégie marketing, mettre en œuvre une stratégie expérimentale pour répondre à un problème biotechnologique, traduire du français aux langues anciennes, des langues anciennes aux français, exploiter des outils d'information scientifique. Voilà des exemples de savoir-agir qu'on a trouvés dans différentes formations. Alors, des choses très opérationnelles, mais pas que. Hein. On avait, par exemple, en histoire, interpréter le matériau historique en fonction des représentations propres à ceux qui l'ont produit formuler une analyse critique de l'environnement économique et social, analyser des données issues de travaux de recherche en biotechnologie, identifier et analyser des grands enjeux territoriaux, sociaux, environnementaux, interpréter un objet littéraire ou artistique. Voilà des exemples de compétences qui sont sorties de travail, enfin voilà, de, de, des travaux d'équipe en équipe pédagogique. Donc voilà, les enseignants identifient les 4, 5, 6 compétences absolument euh, enfin, essentielles dans leur parcours de formation. Donc voilà, vous avez l'exemple ici du, du parcours de pharmacie officinale qui a construit quatre blocs de compétences. Dispenser un produit de santé de façon adaptée pour un patient dans un contexte donné. Gérer une officine de façon responsable dans un contexte territorial donné. Accompagner le patient dans sa prise en charge globale. Agir en matière de prévention et de santé publique. Voilà, donc quatre blocs de compétences. Vous voyez, à côté de ces blocs de compétences, vous avez un certain nombre de... Critères d'exigence, on appelle ça des composantes, et ces critères d'exigence, c'est la, la manière dont l'équipe évalue en fait, les critères d'évaluation de cette compétence. C'est ce qui va derrière constituer la, pratique, enfin, la grille d'évaluation en fait, de cette compétence. Bon, un autre exemple en médecine, hein, euh, aboutir à un diagnostic et proposer une prise en charge pertinente, établir une relation professionnelle avec la patiente et son entourage, bon, je ne vais pas faire tout le référentiel, mais... Euh, voilà, vous allez me dire que c'est beaucoup d'exemples de santé, donc je vais vous en montrer d'autres qui ne sont pas en santé. <rire> voilà, en licence de géographie. Euh, Identifier et analyser les grands enjeux territoriaux, sociaux, environnementaux, en géographie, en aménagement et en urbanisme, donc avec des critères d'exigence hein, qui sont en considérant la dynamique des milieux naturels anthropisés en mettant en œuvre un diagnostic territorial, en prenant en compte des interactions au milieu, etc. etc. Donc ça c'est l'équipe pédagogique qui se met d'accord sur les critères qui vont évaluer cette compétence. En histoire, ben voilà, je l'ai dit un peu tout à l'heure, interpréter le matériau historique en fonction des représentations propres à ceux qui l'ont produit. Donc, pareil, un certain nombre de critères d'exigence hein, qui ont été définis. Euh, en droit des affaires, hein, réaliser une consultation juridique aidant à la, à la prise de décision, donc en identifiant, en analysant les objectifs, les besoins, les contraintes, en présentant différentes options, en, op en présentant des opportunités de risques. On voit dans ces critères d'exigence qu'on va retrouver des exigences de, conna... enfin, de savoir, de sa... des exigences de connaissances, des exigences d'approche méthodologique, voilà, qui vont se retrouver, qui vont être évaluées, mais qui vont être évaluées un peu plus globalement, de façon un peu plus intégrée dans euh, une compétence. Là, vous avez un référentiel complet en langue étrangère appliquée, donc, qui ont fait quatre blocs de compétences. Euh, diagnostiquer l'environnement national, international d'une organisation, communiquer en français en langue étrangère, s'adapter à un environnement professionnel international diversifié et sécuriser des opérations dans le cadre d'activités professionnelles internationales. Dans différentes situations, ça c'est les différents parcours de la, de la licence. Voilà, voilà quelques exemples de, de référentiels. Alors effectivement, une fois qu'on a fait ce, ce, ce référentiel, des fois les équipes, c'est déjà un gros travail, un gros travail d'échange, et elles me disent, bah, ça y est, on est arrivé. En fait, non. <rire> c'est souvent le moment... Euh, quand on a fait ça, quand on s'est mis d'accord déjà sur nos critères d'exigence, sur euh, parce qu'il y a des niveaux, tout ça, Bon, je vous ai passé des étapes, hein, mais, euh, mais euh, en fait, on, a, on est encore juste à ce moment-là dans l'affichage. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'a pas fait évoluer la maquette de formation, on n'a pas engagé une réflexion sur les pratiques pédagogiques, on a juste réfléchi à voilà « qu'est-ce qu'on vise ?». Et on s'est mis d'accord sur quest ce qu'on vit, ce qui est déjà énorme, hein. c'est un passage obligatoire. Mais on n'a pas réfléchi à quel parcours de formation on va proposer pour qu'ils développent ces compétences. On n'a pas réfléchi aux expériences formatives qu'on va leur faire vivre. Et on n'a pas non plus réfléchi aux questions d'évaluation, sur comment est-ce qu'on va évaluer et attester ces différentes compétences. Voilà. Alors, le cadre euh, qui a été... Alors, on peut on peut avancer... À la, voilà, le cadre qui a été... Euh, quand on arrive à, ce, à cette étape-là, euh, c'est à ce moment-là, en général, qu'on reprend les maquettes de formation et qu'on se dit, bah, maintenant qu'on s'est mis d'accord sur euh, qu'est-ce qu'on vise, qu'est-ce qu'on a déjà dans nos, dans, dans nos parcours de formation, dans nos formations qui répondent à ces enjeux-là. Et très souvent, les équipes, elles travaillaient sur... Euh, un tableau de correspondance entre les compétences et les enseignements qui étaient déjà dans la maquette de formation. Alors, quelques points d'explicitation, parce que là, c'est quand même très spécifique au cadrage qui est à l'Université de Lille. Euh, donc, les compétences, une fois qu'on les a identifiées, elles ne sont pas compensables. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu un vote en CFVU à Lille qui a euh, instauré la non-compensation entre les blocs de compétences, et donc entre les compétences. C'est-à-dire que c'est parce qu'on est très bon sur une des compétences identifiées dans la formation qu'on peut se permettre d'être très mauvais dans une autre. Et ça, c'est quelque chose qui a été... Institué et voté en CFVU. Donc ça voulait dire que les compétences et les blocs tels qu'ils étaient définis n'étaient pas compensables. Ce qui est quand même très important dans la manière dont les équipes conçoivent les blocs. Et il faut quand même bien avoir ça en tête et ça a été un point important. L'autre élément, c'est que, euh, étant donné euh, que l'objectif... Hein, euh, où un des objectifs de la mise en place de l'approche par compétence, c'est de permettre une flexibilisation des parcours, de permettre, des, des, de permettre aussi d'avoir des, des parcours plus modulaires hein, autour des blocs de compétences. Euh, il y a eu la, la volonté de ne pas... de ce que les enseignements ne soient pas euh, transversaux à tous les blocs de compétences, et qu'on puisse identifier bah, que dans, dans, cette, dans une compétence, il y a des enseignements qui sont plus spécifiquement rattachés à cette compétence-là, et indirectement rattachés à d'autres. Et donc il y avait cette règle très contraignante, je l'avoue, euh, qui a été instaurée à l'université d'Illéca et dans laquelle les équipes ont dû, euh, dû s'inscrire. C'est-à-dire qu'un enseignement ne pouvait directement être attaché qu'à une compétence, sauf qu'à... Voilà, et puis elle pouvait toucher indirectement d'autres compétences, mais en tout cas elle visait prioritairement une des compétences identifiées par la formation. Je pourrais revenir là-dessus, mais c'est ouais, un peu particulier. Du coup, euh, bah voilà quelques exemples de, de travaux d'équipe hein, qui permettent de faire un état des lieux de la formation. Bah, les équipes, elles prenaient leur bloc de compétences. Là, vous avez l'exemple d'un parcours de master. Euh, et puis, elles prenaient l'ensemble des unités d'enseignement qu'elles avaient euh, déjà. Euh, et puis, elles faisaient ce tableau de correspondance. Là, on voit par exemple un parcours où ils ont du coup mis en évidence des enseignements qui ne contribuaient à aucune des compétences qu'ils avaient identifiées. Inversement, des fois. On se rendait compte aussi qu'il y avait des compétences qui n'étaient pas vraiment travaillées spécifiquement par... Euh, par euh, enfin, qui n'étaient pas vraiment abordées. Je me souviens de cas d'équipes pédagogiques sur ben, voilà, euh, des aspects méthodologiques où, euh, quand je disais, mais qui prépare à ça Un peu tout le monde et un peu personne, en fait. Et donc, ce n'était pas toujours très, très, très clair. Et puis voilà, ils se retournaient, mais c'est toi plutôt, ah bah ben non, c'est plutôt toi, voilà. Et puis alors, quand on creusait la discussion des fois, je me rendais compte que non seulement, enfin, en plus, ils n'avaient pas tous les mêmes attentes, finalement, sur, sur l'approche méthodologique et sur ce que c'était que la démonstration euh, scientifique euh, en histoire, par exemple, ou euh, voilà, ils n'avaient pas tous les mêmes attendus, c'était pas du tout formalisé, et donc il y avait, suivant quel prof euh, l'étudiant avait, il ne devait pas faire exactement de la même façon, ce qui n'était quand même pas très lisible dans la maquette de formation. Donc voilà, donc ça permettait, ce travail-là, il a permis de remettre à place un certain nombre de choses dans quasiment toutes les formations euh, où ça a été fait. Alors forcément, quand on avait des blocs de compétences très transversaux, parce que je vous ai dit qu'on était tous en bloc de compétences à l'Université de Lille, mais finalement... Certains ont, pris, ont, fait, ont fait des choses plus... Par exemple, certains ont repris les, les, fiches, les, les, les blocs assez transversaux des, des fiches RNCP. On aura, le départ, on aura le débat dans la table ronde un, un peu plus tard. Bah, ça a été plus compliqué à, à ajuster avec le cadrage de l'Université de Lille parce que forcément, comme tout était un peu transversal, on n'arrivait pas à faire des blocs euh, isolables. Et, donc, et en plus, avec la règle de non-compensation, euh, on avait des blocs qui étaient des blocs bloquants, on va appeler ça comme ça, euh, qui posaient vraiment problème aux étudiants et qui, du coup, dans l'obtention du diplôme, euh, euh, pouvaient, euh, pouvaient, voilà, pouvaient euh, nuire euh, à la. Fin, voilà, sans, comme ils ne se compensaient pas, euh, c'était plus compliqué, pour, ça pouvait poser problème aux étudiants. Donc finalement, on a peu de formations qui ont suivi ces, ces modèles-là euh, en raison du cadrage de l'université de Je précise bien. Et puis ensuite, eh ben, forcément, on est, à, on est arrivé, on est arrivé à, à faire évoluer les pratiques pédagogiques. Hein, et donc euh, là, vous avez l'exemple d'une SAE, hein, les fameuses situations d'apprentissage et d'évaluation. C'est la terminologie du moment. Euh, euh, voilà, donc une SAE en pharmacie officinale. Accompagner le patient dans sa prise en charge globale, bon, avec les caractères, hein, les grandes caractéristiques. La pluridisciplinarité, donc vraiment essayer de faire intervenir différentes disciplines pour répondre à cette euh, mise en situation. L'authenticité, c'est-à-dire proche d'une situation authentique, d'une vie professionnelle ou euh, voilà une situation authentique. Complexe, une mise en situation complexe. Alors, ça veut dire quoi, complexe Eh ben ça veut dire que... Que finalement, il y a plusieurs réponses aux problèmes posés et que l'étudiant va devoir choisir la réponse qui lui semble la plus adaptée et défendre euh, cette position-là euh, au regard de, tout, de différents arguments. Et puis, qui associe apprentissage et évaluation, donc où à la fois on va avoir apprentissage, mais aussi un retour réflexif, un retour formatif sur, sur cet apprentissage et pour que l'étudiant puisse se positionner vis-à-vis -vis de l'acquisition de sa compétence. Donc voilà, un exemple de SAE euh, construite par les enseignants pour répondre à ce savoir-agir. Alors un autre exemple en médecine hein, qui montre aussi le, la nécessité du travail collaboratif. Là on est sur la compétence 1, donc euh, c'est aboutir à un diagnostic et proposer une prise en charge pertinente. Et on voit que finalement sur cette compétence, eh bien, on va avoir... Euh, Différentes, euh, alors, différentes mises en situation. alors La première mise en situation, c'est dans l'enseignement dirigé de pédiatrie. Et dans cet enseignement dirigé de pédiatrie, eh ben, on met en place un apprentissage par problème. alors C'est nouveau, hein, c'est suite à l'approche par compétences qu'ils ont mis en place cet, euh, cet enseignement-là. donc C'est un apprentissage par problème où il faut comprendre le, le processus de raisonnement clinique à partir d'un cas et décortiquer un cas pour essayer de formaliser le raisonnement clinique sous forme d'une carte mentale. C'est un premier enseignement qui a lieu euh, en troisième année de médecine. Ensuite, et ben les étudiants ils vont sur le terrain de stage, et puis sur le terrain de stage, avec leur, leur maître de stage, et ben ils vont observer des médecins qui, font des, qui construisent des raisonnements cliniques et donc ils vont comparer leur raisonnement avec celui d'un expert et donc c'est une mise en situation sur le terrain de stage et puis ils reviennent en ED de, de pédiatrie et là euh, ils ont à nouveau un apprentissage par problème où ils doivent comparer les différents cas qu'ils ont observés dans leur stage et il y a un travail collaboratif entre les étudiants sur les différentes situations qu'ils ont observées et puis, ils ont un autre ED euh, qui s'appelle cette fois trace « trace d'apprentissage » où ils se préparent à un oral, hein, à un oral où ils devront euh, justifier hein, leur développement de compétences. Donc, c'est encore un, un ED autour de ça. Et puis, il y a finalement l'évaluation. Bah, c'est un oral où ils viennent euh, expliciter, euh, c'est là où ça peut s'appuyer sur un portfolio. Hein. D'ailleurs, ça y est, j'ai dit le mot. Euh, mais euh, dans, cette, euh, dans cette ED, euh, dans cet oral de compétences, ils vont... Faire la preuve du fait qu'ils ont développé cette compétence-là au cours de cette année, à travers leurs ED, à travers leurs stages, à travers les échanges qu'ils ont eu entre pairs, et, euh, et ça a été mis en place, euh, ça a été mis en place l'année dernière, cette euh, cette session. Alors avec des grosses promotions hein, d'étudiants, puisque cette, cette, euh, ces ED-là, ils se font avec des promotions de 550 étudiants. Hein. Donc c'est euh, et les euros, on les fait avec 550 étudiants aussi. Donc c'est du sport. Voilà, alors je pense que je n'ai pas regardé trop le temps, mais je dois être à peu près bon, voilà, pour conclure. Alors pour conclure, voilà, c'est un peu la conclusion que, que, que, je, vais, euh, que je vais donner là, c'est vraiment que l'approche par compétences, elle nécessite euh, un travail d'appropriation par les équipes pédagogiques qui est important. Et, euh, et ce travail d'appropriation... Euh, il doit permettre de... Alors, il y a, il y a des démarches méthodologiques hein, pour mettre en place, pour organiser une formation en approche par compétence, mais cette démarche méthodologique, elle doit être vraiment appropriée par les équipes pédagogiques. On ne déploie pas l'approche par compétence de la même façon, euh, dans, dans les différents contextes, en fait, hein, euh, c'est vraiment à adapter, à ajuster euh, au contexte qu'on a. Voilà, il y a des formations, il ben, y a des forts taux de vacataires. Et ben, on ne va pas faire exactement pareil euh, l'approche par compétence que dans des formations. Voilà, avec 550 étudiants, on ne fait pas pareil que dans les promos de master où on en a 30. Euh, c'est aussi très en lien avec les équipes de recherche, c'est en lien avec... Euh, euh, avec euh, des fois le positionnement de la formation dans la faculté, le lien avec les autres composantes, etc. Sur, euh, voilà. Donc en fait, il n'y a pas une bonne façon euh, de déployer l'approche par compétence, mais vraiment, même s'il y a un cadre commun, il y a un travail d'appropriation par les équipes et de, de lui donner du sens dans la formation dans laquelle on est. C'est vraiment juste le message sur lequel je voudrais euh, terminer euh, cette intervention.